Saviez-vous qu'à l'emplacement actuel du glacier du Ruitor, il y avait autrefois un immense appage où, pendant l'été, baissaient tranquillement vaches et brebis. À l'abri d'une haute paroi rocheuse, dans une grande étable, les bergers travaillaient le lait pour faire du fromage. Le propriétaire était un homme corpulent, méchant et avare, qui maltraitait tout le monde. Un jour, tout là arriva un pauvre mendiant, mal habillé et affamé, qui demanda au patron un bol de lait pour tremper son pain devenu désormais trop dur. Le paysan, qui transportait un seau bien plein, le chassa avec rudesse. Je renverserai ce lait sur l'herbe, plutôt que de t'en donner, dit-il en prononçant ces mots. Il répondit entièrement pour le contenu du seau. Une telle méchanceté effraya le mendiant. Seul le chien, pour lui démontrer un peu d'affection, lui lécha les mains. L'homme le caressa. Puis, en indiquant les vastes pâturages, il dit, « Dans peu de temps, ces grands prés seront tout blancs. » Et il s'éloigna tristement dans la pente. Après quelques pas, il se retourna et ajouta, « Regardez bien !» Des nuages noirs arrivent déjà. En effet, le ciel blessés et devenait menaçant. Tous, hommes et animaux, ressentirent alors que quelque chose de terrible allait se passer. Les hirondelles poussèrent leurs petits nid, s'ordonnèrent en volée et s'enfuirent vers le fond de la vallée. Les marmottes arrêtèrent leur activité. Avec des sifflements prolongés, elles alertèrent les petits pour qu'ils rentrent vite au terrier. Les loups sortirent de leur repère et, en file indienne, empruntèrent les sentiers de crête. Ils traversèrent le col pour atteindre la forêt de l'autre côté de la montagne. Les aigles volèrent encore plus haut, bien au-delà des sommets, pour disparaître au-dessus des nuages noirs. Si on était en plein été, il commença à neiger, et la neige continua à tomber, pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits. L'alpage tout entier fut recouvert par une immense couche de neige, qui ne fondit jamais plus. Voilà comment s'est formé le glacier du Ruitor, que tout le monde admire encore aujourd'hui. Mais finalement, qui était-il Comenus Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.